Déventures cassées, escaliers endommagés, haies de fleurs et arbres fruitiers écrasés, voilà le bilan des dégâts causés au passage d'une camionnette en furie. Le véhicule chargé de bois et de vivres frais a perdu son système de freinage aux environs de minuit, dans la nuit de dimanche à lundi, au quartier Nkondongo dans le 4e arrondissement de Yaoundé. C'est mon petit, ma petite fille qui habite ici. C'est elle qui est venue nous cogner à la fenêtre. Que maman, grand-mère, grand-mère, la, la, la voiture entre à la maison. La voiture entre à la maison. Lui-même qui avait le bois. Je lui pose la question que la voiture a fait comment pour se retrouver chez moi. Il me dit que, il voulait tourner, le camion voulait tourner pour laisser son bois à côté là. Et c'est là alors que, quand ils étaient déjà ici, ils ont trouvé que le, le, le frein, le frein est fini. Heureusement, pas de victimes enregistrées suite à cette sortie de piste. Je n'ai pas vu de, de perte en vue humaine. Ce n'est que les dégâts. Je veux m'entendre avec mon père, je vais arranger. C'est le lieu de rappeler aux propriétaires d'engins automobiles de passer régulièrement des visites techniques de leurs véhicules. Ceci contribuerait à réduire de tels dérapages dans notre société.